Salut tout le monde, c'est Eli, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, je fais cette courte vidéo pour vous parler de, de, de ce qu'on va faire dans le prochain live. ok Donc, aujourd'hui, euh, je, je vais vous montrer assez rapidement ce qu'on a fait jusqu'à présent et puis, euh, et puis dans, on va parler de, de quel, dans quelle direction on, on va évoluer. Donc, voilà le site qu'on a créé pour la cosmétique jusqu'à présent. Donc, on avait créé trois versions, vous avez vu. Hein. Les trois pages qu'on avait créées aussi, bon, les autres pages, etc. Donc je vous invite à aller regarder de près ce qu'on a fait. Si vous n'avez pas regardé les lives précédents, je vous invite à le faire. Vous allez apprendre des trucs, c'est sympa. Donc ça, bon c'est une page intérieure de ce qu'on a fait. Bon, maintenant, on a créé les pages, c'est super. Vous avez vu que sur les pages, par exemple, on a mis chaque fois des prestations, etc. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on va cliquer dessus, il n'y a rien qui se passe. D'accord Là, je clique sur le bouton, il n'y a rien qui se passe. On veut que les gens prennent rendez-vous. Okay? Quand ils vont cliquer dessus, on veut qu'ils prennent rendez-vous. Okay? Euh, et pour ça, lorsqu'on va cliquer dessus, il faudra les rediriger sur un calendrier pour qu'ils puissent prendre rendez-vous. C'est ce que nous allons voir. Comment est-ce que vous créez le calendrier euh, pour, pour que les gens puissent se risquer en ligne Je disais la dernière fois que... Euh, le problème avec des rendez-vous des fois c'est que euh, les gens prennent rendez-vous et puis après euh, ils n'en ont pas le rendez-vous quoi. Donc ils ils viennent, ils cliquent dessus, ils remplissent votre calendrier et tout. Et vous vous dites tiens, il y a des rendez-vous et euh, à l'heure du rendez-vous il n'y a personne. Ils vous laissent en plan. Donc ce qui serait ce qui ce qui est possible aussi, euh, quand on crée, les, quand on crée les, rendez les les calendriers, avant de d'envoyer les gens directement, avant d'envoyer les gens sur un. Hein, sur les pages du, du, de réservation euh, c'est intéressant aussi des fois de, de les faire payer c'est à dire qu'on les réduit d'abord sur une page de, de, de paiement en ligne il paye et après on les réduit sur la page du prendre ok euh, donc voilà c'est ce qu'on va voir la, la, la prochaine fois et donc du coup pour le faire donc aujourd'hui comme comme je ne peux pas honorer le, le live live d'aujourd'hui j'ai préféré faire cette cette vidéo là pour vous montrer ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va travailler dessus comme ça vous donne des éléments déjà pour commencer peut-être à les regarder de plus près aller aller jouer un peu avec quoi donc pour créer la page de réservation vous voyez vous êtes dans on est dans le quand vous êtes sur le site donc là où vous avez toutes les pages vous avez le menu là vous descendez tout et ici par exemple, vous avez vous voyez réservation donc, vous cliquez dessus c'est un outil qui est intégré euh, au, à l'éditeur de site web donc qui vous permet de créer le calendrier donc je vais vous faire assez rapidement le montrer assez rapidement comment comment l'outil s'utilise quoi comme ça ça vous donne ça vous donne des éléments euh, pour pouvoir pour pouvoir le faire euh, donc ça vous avez on va dire le, le back office quoi, de, de l'outil calendrier je pense qu'il n'y a pas encore de alors, je vais le faire. Je pensais qu'il n'y a pas de version française là-dessus. Ok, bon voilà. C'est traduit en français. Pas tout. Par exemple, vous voyez ici notre gain, etc. Bon, voilà. Tout n'est pas traduit. La majorité, en tout cas, la totale. Bon, la majorité est traduit en français. Du moins, ce que vous allez utiliser euh, est traduit en français. Donc, c'est dire ça, quoi. Comme ça, vous n'êtes pas paumé. Ok euh, donc c'est ça votre tableau de bord. Donc, par exemple, moi j'ai fait des, euh, j'avais fait des tests dessus et donc vous voyez ici c'est marqué 3 calendriers, ça veut dire que j'ai créé 3 calendriers. Abonnés 0 ça veut dire qu'il n'y a pas de, de gens qui sont dans, la, qui sont sur ma liste de réservation. Euh, Revenu bientôt disponible, ça veut dire que par exemple si euh, euh, là en fait ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train d'intégrer le, le système de paiement directement au, au calendrier. Euh, donc euh, ils n'ont pas encore fait, c'est pourquoi c'est marqué bientôt disponible euh, il, Ici là c'est marqué revenu estimé euh, Ça aussi c'est bientôt disponible parce qu'ils n'ont pas encore fait Donc quand ils vont intégrer le, le, le paiement directement au calendrier Ça va être opérationnel Pour le moment, c'est pas encore opérationnel Mais comme il y a même ici c'est pas opérationnel Il y a une autre façon de faire payer les gens avant d'arriver sur le calendrier euh, Ça je vous le montrerai aussi comme ça, quand ça va être disponible, on, on, on, on reviendra là-dessus et je vous montrerai comment est-ce que vous utilisez les systèmes de paiement directement avec, avec votre calendrier, ok Et voilà, prochain événement. Bon, ça c'est pour vous au fait. Quand les gens vont s'engager sur vos calendriers, vous verrez, euh, euh, vous aurez un aperçu ici au fait. Euh, aussi, pareil pour ça. Si y en a, si y a un événement, etc. Bon, maintenant, pour créer votre calendrier, qu'est-ce que vous faites Vous allez sur calendrier sur calendrier et vous allez faire nouveau calendrier euh, déjà je, je retourne ici euh, vous l'avez ici aussi hein, vous pouvez cliquer sur nouveau calendrier ici donc euh, voilà dans, dans les deux cas c'est pareil ça fait la même chose euh, donc vous cliquez sur euh, euh, vous cliquez sur nouveau calendrier et vous avez plusieurs plusieurs possibilités. Par exemple là, il marqué consultation. Ils ont dit, il marque ici. Bon, bah, ça c'est pas traduit un styliste C'est à dire tout ce qui est salon de coiffure, uh, consultation en général, dentiste, psychologue, etc. tout ce qui est consultation. Uh, private class. Bon, ça c'est pas traduit. Ça veut dire uh, si vous voulez uh, faire des cours uh, des cours privés, etc. Uh, individual mentoring. Ça veut dire que si vous voulez mentorer quelqu'un, bon, les gens se réservent sur votre en euh, euh, calendrier pour euh, un tête-à-tête, tête, au fait. Une tête-à-tête, tête, on dit, ou un tête-à-tête bon Une tête-à-tête. Tête. On dit une tête-à-tête, alors. Une tête-à-tête. Tête. OK euh, Par exemple, si vous voulez, euh, vous, vous avez la possibilité de définir une plage horaire. Euh, C'est en son individuel, ça rejoint un peu celui-ci. Hein. Euh, session, par exemple, vous pouvez fixer des, des, des heures pour déterminer des heures en disant que voilà c'est à cette heure là que je veux avoir des, des, des gens sur mon calendrier quoi pas avant euh, et puis si vous ne voulez pas que les les, les horaires se chevauchent se vous avez la possibilité de le faire euh, événements événement par exemple tout ce qui est webinaire euh, vous voulez donner des cours des séminaires en ligne etc. ou en, en présentiel hein, vous voulez que les gens sont pour le faire vous, pouvez, vous voulez faire euh, des, des lives, vous voulez euh, voilà. tout ce qui est événementiel au fait hein. vous, vous pouvez faire ça avec des dates fixes euh, euh, des, des utilisateurs euh, des, plusieurs personnes peuvent s'enregistrer euh, euh, limitation au nombre de par exemple si si vous Supposons que vous, vous animez une classe et vous ne voulez pas avoir plus de 20 personnes. Vous pouvez déterminer que quand il y aura 20 personnes, arrêtez. Quoi. Euh, par exemple, si vous faites de la randonnée, vous ne voulez pas avoir... Euh, vous avez vous avez besoin d'un du, nombre limité quoi de, euh, de personnes, par exemple. Okay? Pas par randonnée, pas par groupe. Et euh, une, une autre possibilité, par exemple, euh, par régime, euh, des activités récurrentes, des cours, des formations. Euh, vous pouvez limiter le nombre, pers euh, le nombre de personnes, euh, le nombre de personnes, euh, plusieurs personnes peuvent s'enregistrer euh, Vous pouvez définir une récurrence si vous voulez que euh, l'événement se, se, euh, soit indéfini dans le temps, euh, fixer une date, etc. Donc ça c'est les ça c'est les possibilités que ça vous offre. Hein. Donc consultation événement et puis euh, voilà vous, vous voulez animer des cours. Ok donc euh, ça c'est ça planifier bon planifier une... voilà ça c'est les événements en fait bon je pense qu'il y a un problème de, de traduction là euh, ça aussi au en fait je pense que vous, ça vous donne un aperçu de votre, de votre calendrier En fait euh, c'est juste ça en fait ça vous donne un aperçu de votre, de votre calendrier euh, on prend par exemple le mois de, le mois d'août le mois de septembre le mois d'octobre il n'y a rien etc Comme ça vous donne un aperçu global les autres au en fait c'est ceux qui euh, par exemple, ceux qui ont la possibilité de ceux qui organisent les événements, par exemple c'est vous vous organisez votre événement ou vous l'organisez pour quelqu'un etc, vous mettez le nom et l'adresse mail de la personne, de manière à ce que euh, quand les gens vont s'enregistrer, euh, les organisateurs euh, ceux qui, du moins ceux qui vont animer, les animateurs reçoivent un mail, quoi vous avez euh, euh, une réservation pour telle date, etc vous avez un événement qui va arriver donc euh, n'oubliez pas, pour pouvoir aller, euh, euh, aller euh, honorer euh, l'événement okay, ok, donc là et si, donc, du coup, on revient sur le calendrier. Si je clique, par exemple, nouveau calendrier, je veux créer un nouveau calendrier. Euh, on va dire, consulte. On va faire simple. Hein. Bon, on va faire, on va faire consultation. Là, euh, pour, pour nous, en fait, euh, pour ce qu'on est en train de faire actuellement, euh, sur le live de, de, de, de salon de beauté et autres, on va prendre consultation. D'accord On est dessus, on fait euh, créer un nouveau calendrier. Donc, oh. Et un truc. Oh, j'ai pas donné le nom. Il faut que je lui donne un nom. Euh, je vais dire uh, site cosmétique par exemple. Cosmétique. Cosmétique ou plutôt uh, salon de beauté. Site salon de beauté. D'accord. Salon de beau beauté. Fait ça. On va créer le calendrier. Et donc salon de beauté. Je lui donne un nom. Je peux, je peux je peux donner une description. Euh, Réserver par exemple. Réserver. Euh, votre euh, votre votre place euh, euh, votre place euh, pour euh, votre place. on laisse comme ça si euh, si je veux mettre un logo je peux le mettre là mais bon moi je, je si, étant dans le comment intégré dans un site web pas besoin de mettre logo parce que si vous mettez un logo il va ra il va rajouter un logo euh, euh, sur sud tête du, du calendrier on ça, ça fait pas bien sur votre site internet quoi en revanche si vous créez le calendrier juste pour l'envoyer par mail pour que les gens puissent en risquer dessus là c'est intéressant parce que vous n'avez pas créé un site vous n'avez pas intégré dans le site web ok euh, vous pouvez jouer avec et vous verrez euh, comment ça marche bon voilà si vous voulez jouer avec la couleur aussi euh, l'arrière-plan euh, la couleur de fond de votre de votre calendrier vous pouvez, vous pouvez changer la couleur ici fusion horaire en fait euh, laisser l'utilisateur choisir euh, le fusion horaire Donc, voilà si moi, je ne vous le conseille pas. Ça veut dire que, par exemple, si vous faites un événement, supposons que vous vendez, des formats, vous vendez des trucs en ligne, vous vendez des lives, vous vendez des, des formations en ligne, et puis quelqu'un à l'autre bout de la planète, il choisit selon son, son fuseau horaire. Vous, vous êtes peut-être pénalisé. Peut-être que son fuseau horaire, à lui, quand il va euh, choisir sa, sa, ses horaires, euh, ça va être la nuit chez vous, vous êtes en train de dormir et, et vous, vous êtes obligé de vous lever pour aller, pour aller, faire, pour aller donner des cours. Ce n'est pas, pas marrant. Donc, plutôt prenez un aurait des fuseaux plus prédéfinis comme ça vous allez choisir euh, votre fuseau horaire à vous comme ça tout le monde va se caler dessus d'accord par exemple nous on est en Europe euh, en france donc on va aller on va aller chercher l'Europe quelque part il doit être quelque part ici l'Europe bon, on va prendre l'Europe centrale parce que ça, je c'est ça l'horaire voir l'heure ici ça correspond donc on y va c'est pas si vous avez vu Bon, vous avez vu, regardez, chaque fois il y a l'heure, donc voilà, j'ai regardé, c'est l'heure qui correspond, ce donc c'est l'Europe, c'est l'heure de l'Europe centrale, ça me va. Euh, afficher le message de réussite, par exemple, quand les gens vont, vont, vont s'enregistrer, est-ce que vous voulez qu'ils reçoivent un message s'affichant en disant, ah, oui, ils sont bien enregistrés. Oui, on va dire ça, on va dire merci, merci pour votre réservation, par exemple, ok Réservation, d'accord On y va, et. Euh, et puis euh, rediriger. Est-ce qu'ils vont être redirigés vers une autre URL une fois qu'ils vont ils vont s'enregistrer Si c'est le cas, on peut cocher. Oh, pardon. Alors, je remercie pour la réservation. Et euh, après, donc ça c'est une possibilité. Vous pouvez aussi les rediriger. Par exemple, une fois qu'ils ont fini, vous pouvez les rediriger sur une autre page au en fait de remerciements. Donc si vous ne voulez pas créer une page de remerciements spécifiques, vous mettez le message et puis voilà, c'est bon. Vous pouvez mettre jusqu'à 255 caractères. Euh, on enregistre et on voit sur le suivant. Euh, donc là, vous avez vu, c'est marqué groupe 1. Ça veut dire quoi Je peux créer plusieurs groupes. Supposons, nous, nous avons un, un salon de coiffure, c'est un salon de beauté et on peut faire les ongles, on peut faire l'épilation, on peut faire les maquillages. Euh, dans ce cas, ce qu'on doit faire, on doit créer un calendrier par, euh, par prestation. Euh, pas par prestation, mais par groupe de prestation. Donc, par exemple, là, maquillage, c'est un groupe de prestation. Euh, ongles, c'est un groupe... Euh, tout ce qui est manucure, c'est un groupe de prestation. Euh, épilation, c'est un groupe de prestations. OK? De manière à ce que les gens puissent s'enregistrer sur euh, le calendrier qui leur correspond. Peut-être que euh, les ongles, ça prend moins de temps que les épilations et de ce genre. D'accord? Ça peut être intéressant si vous faites ça. Après, euh, c'est à, à vous de voir donc pareil ici le groupe on, on donne un titre au groupe alors nous on va dire par exemple l épilation l épilation euh, on va dire quoi euh, on va dire euh, réserver réserver votre votre place votre place euh, pour l'épilation pour l'épilation d'accord L'épilation, on y va et là on va sélectionner euh, celui qui va honorer donc c'est pas moi qui vais le faire j'ai une amie qui fait de la cosmétique. Oh, on va pas mettre ça parce que si on commence à faire les tests, euh, je vais mettre Sandrine, comme ça. Euh, on y va. Et puis, pour de départ, par exemple ici, il vous donne des explications à quoi ça correspond. Hein. Euh, avec cette fonction, vous pouvez définir les intervalles de temps qui peuvent euh, être programmés. C'est-à-dire que quand quelqu'un un, euh, quand quand quelqu réserve une place, il faut... Euh, il faut 15 minutes entre chaque prestation un truc de ce genre, ok Donc là, c'est vous qui le définissez. Donc on va laisser sur 15 minutes euh, la durée de la séance. Est-ce que l'épilation va durer 30 minutes, une heure, etc. Vous, vous pouvez définir ça ici, ok euh, ici, Également au niveau, il des, des horaires, ok euh, Après euh, intervalle, euh, bon, après euh, point de départ. Attendez, il y a, je juste voir ça, définissez un intervalle de temps libre entre les rendez-vous oh, c'est plutôt ça je... attends il faut que je relise celui là parce que c'est les intervalles entre, entre chaque prestation c'est ici au fait euh, du coup j'ai pas compris celui-là avec cette fonction vous pouvez définir les intervalles de temps qui peuvent euh, qui peuvent être programmés euh, plus le point de départ et bas plus la flexibilité et la possibilité euh, de choix d'un endroit ok au fait bon ça il faut que je vous l'explique avec un visuel euh parce que euh, quand il faut il faudra il faudra que je vous l'explique avec, avec un visuel euh, euh, si vous créez le calendrier par exemple il, il va mettre 8h euh, euh, exemple 8 heures à 8h05 8 h euh, euh, 5 et si vous laissez un, un intervalle de 5 minutes par exemple là, il va mettre euh, 8h10 à 8h15 etc mais si vous mettez un intervalle de 15 minutes il va dire 8h à 8h à 8h15 et de 8h20 à 8h35 etc donc c'est de ça en fait donc c'est ça qu'il appelle point de départ bon euh, comment est ce que ça, ça ça quel effet ça a sur le calendrier ça on verra ça plus tard ok quand on fera des tests vous verrez tout et puis je vous invite aussi à, à, à jouer avec euh, donc la disponibilité euh, on va laisser sur, sur indéfini donc parce que là vous pouvez euh, vous pouvez sélectionner différentes possibilités euh, sont un minimum ça ça me fait bon, les traditions des fois ça me fait un peu marrer euh, si vous souhaitez éviter le rendez-vous de, de dernière minute donc c'est ici au fait hein, euh, vous ne voulez pas que euh, euh, ici par exemple ne pas vous ne voulez pas de rendez-vous aujourd'hui vous ne voulez pas euh, de rendez-vous aujourd'hui et demain, vous ne voulez pas de rendez-vous sur certains jours, etc. ou sur certaines heures, vous pouvez euh, le définir en fait. D'accord euh, Bon, nous, on laisse comme ça, ou plutôt on dit euh, ne pas. Euh, pour le moment, on laisse comme ça. D'accord Je vous montre juste tout ce qui est possible. Euh, après, on revient là-dessus vraiment dans le live. Hein, et, et si on veut bloquer certaines dates spécifiques pour que les gens ne s'engagent pas dessus, on, on le fait. Euh, donc là par exemple, est-ce qu'on veut que les gens euh, approuvent automatiquement Est-ce qu'on veut que euh, l'enregistrement soit approuvé La réservation soit approuvée automatiquement ou manuellement euh, C'est à nous de le faire. Est-ce qu'on on, on autorise que les gens euh, se désistent euh, on, peut, on, on, on, peut, on, peut, on peut le configurer là. Euh, et, et là, bon voilà, on peut aussi configurer. Euh, ne l'ai limite par email uh, ça je pense que je l'ai pas vu avant you do setting if you want to limit the number of scheduling for each email in this group uh, oui au fait bon ça ouais c'est pas exemple donc ça je pense que une nouvelle fonction. il y avait pas ça avant par exemple si on veut uh, si on veut limiter bon, vous avez vu que il y a plusieurs uh, il y a plusieurs autres uh, si on veut pas par exemple que, si on veut pas que il uh, uh, yeah, Supposons que on veut juste 3, 3, euh, 3 réservations pour euh, par personne. D'accord euh, On ne veut pas plus, on peut limiter ça là-bas. D'accord Donc, ici, du coup, ils ont mis, vous avez vu, là? ils ont mis euh, jusqu'à 10 et puis nos limites. Okay? Donc, à vous de voir. Bon, pour le moment, on enregistre et puis on fait suivant. Et ici, au fait, ce que vous voyez là, c'est le formulaire que une fois que les gens vont sélectionner les date, il faut qu'ils mettent le nom, le email et puis si vous voulez aussi le numéro de téléphone, euh, vous l'activez. Donc voilà, euh, caché, optionnel, requis, etc. C'est vous qui définissez si c'est obligatoire ou pas. Et vous enregistrez. Donc voilà, quand les gens vont se ça va être ça. Euh, Est-ce que vous voulez envoyer une confirmation après euh, ou pas, c'est vous qui configurez, vous configurez ça là-bas. Et euh, est-ce que vous voulez envoyer des, des, des rappels pour le rendez-vous Vous pouvez définir ça aussi ici une fois que c'est fait. Ok, est-ce que vous voulez intégrer ça Par exemple, si vous utilisez Google, euh, le calendrier de Google, est-ce que vous voulez l'intégrer dans votre euh, calendrier de Google euh, Vous avez la possibilité de le faire en fait, d'accord. Euh, aussi, autre chose... Euh, vous avez la possibilité, par exemple, d'envoyer de, le celui qui inscrit, celui, celui qui a, a réservé quelque chose hein, sur, sur votre calendrier. Vous avez la possibilité de l'envoyer euh, sur votre liste de mails, par exemple, si vous voulez le faire. D'accord Vous avez cette possibilité-là. Une fois que c'est fait, on a créé notre calendrier. Ok Donc là, il vous dit, euh, prenez ça, intégrer, euh, soit vous prenez le lien ou vous prenez le code iframe et, euh, et pour, pour l'intégrer sur votre site internet, par exemple. Donc là, j'ai pris le lien. Et juste pour vous montrer à quoi ça ressemble le calendrier qu'on vient de créer, vous voyez, ça ressemble à ça. OK. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, on a mis 15 minutes, vous voyez. Si c'est qu'on avait mis 5 minutes, le, ça serait euh, 13h à 13h05. OK. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à peu près euh, ce à quoi ressemble euh, le truc de, de réservation. Ok. On, on reviendrait là-dessus plus, plus tard. Et si on veut que les gens euh, achètent avant avant d'aller avant de réserver euh, on, on ira sur l'outil là et où on créera l'offre et les gens iront sur l'offre avant avant de euh, payer en avant d'aller sur, sur le calendrier ok bon j'espère que ça vous a euh, ça vous a plu cette vidéo et euh, vous pouvez je vous invite à vous inscrire à cette à cette chaîne youtube hein, et, euh, et puis on se donne rendez vous pour le prochain live Tchau, tchau.